you c'est mon téléphone là voilà, c'est un attaque, table qu'on accueille, et on est toujours très propriétaire de notre espace et on se rend compte alors c'est assez rigolo parce que là c'est en tant qu'organisatrice du festival je me suis rendu compte bah, tout simplement en préparant en présentant les espaces que chacun commence un petit peu à vouloir son espace même sur un es quelque chose de temporaire on arrive, on dit, oui mais moi où je me place quel est mon espace euh, dans un pique-nique, on va rassembler plein d'amis, et chacun va aller communément à la place, c'est lui. vous. Donc, l'être humain a envie de sa place, et le moment où il a envie de sa place, il a envie aussi de son territoire et des de son territoire. L'inclusion, c'est la démarche inverse. Ça veut dire qu'on a un espace entre nous et de quelle manière on peut le partager pour que chacun s'y sente bien. Et voilà. Donc, maintenant, c'est un peu la réflexion, c'est comment on ouvre notre espace, comment on se dépossède de notre espace pour y inclure les autres. Donc on a choisi d'aborder ça, c'est en discutant avec Léo qu'on s'est dit, il y a l'écriture inclusive, dont on parle beaucoup dans les médias parce que ça fait jaser, parce que l'écriture inclusive, mais il y a aussi l'architecture inclusive, c'est-à-dire de quelle manière on ouvre l'espace. Donc en tout premier, on va peut-être chacun prendre la parole et dire un petit peu ce qu'on pense de l'inclusion, puis après on enchaînera sans, sans formalisme dessus. Peut-être Léo qui le plus inspiré Est que tu de la hum. bah, En effet, de conseiller l'architecture, c'est un aspect qui, qui m'intéresse assez, pour diverses raisons. On voit qu'il y, y a pas mal de débats sur euh, les façons de rendre la vie plus, euh, plus, plus agréable, plus, plus sûre aussi pour les femmes, euh, qui, sont, qui ont souvent été négligées dans les, dans les, dans les projets urbanistiques passés. Maintenant, on voit des différentes façons. Vous mentionnez ça à titre un peu plus anecdotique et amusant, mais il y a aussi, ça ne concerne pas seulement les, les, les êtres humains, il y a aussi des le, animaux qui peuvent être plus. qui peuvent trouver un espace plus adapté, par exemple, ce qui se fait beaucoup en Suisse, dans le sud les échelles à chats pour les chats qui vivent dans des étages supérieurs et qui ne peuvent pas sortir facilement chez eux. Donc il y a tout plein de façons, en fait, de, de rendre la ville, les bâtiments et ça concerne bien évidemment l'accessibilité pour les handicapés, ça c'est un aspect euh, très important en fait, dans, le, dans, les, dans ce qu'on appelle l'inclusivité euh, en termes architecturaux, avec euh, évidemment aussi des, des limites, des contraintes euh, par exemple pour, euh, pour des monuments historiques qui n'ont pas du tout été pensés dans cette logique-là, comment les rendre accessibles sans parfois les, les dénaturer ou, les, ou même parfois c est, c est, c'est limite impossible parce que les bâtiments sont faits d'une certaine façon, et on ne peut pas les modifier. Donc il y a effectivement l'écriture, l'urbanisme, il y a les textes de loi, il y a beaucoup d'aspects différents pour de l'inclusivité qu'on qu va je pense aborder au cours de cette discussion. Bon, euh, bah, moi, contrairement à euh, des mots, je n'avais pas lancé le, le sujet, donc je n'étais pas su de bien le comprendre. En fait, je me disais, comme à la base, j'étais logicien, qu'on allait me demander de parler de l'inclusion logique, on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B, si tous les éléments de A sont éléments de et euh, comme ce n'est pas ça, je vais être obligé un peu d'introviser. Alors, <rire> heureusement, si m'a donné des idées, mais en même temps ça m'ennuie un peu parce que les idées que Sidi m'a données euh, de, me font réagir par rapport à, à ce qu'elle a dit, et du coup j'ai peur de sombrer dans un type typiquement masculin et pas du tout euh, inclusif qui est d'expliquer à une femme ce que elle en tant que femme, elle doit penser, parce qu'évidemment c'est la plus typiquement non inclusive traditionnelle. Les hommes sont les mieux placés pour expliquer aux femmes ce qu'elles doivent, qu doivent penser, de même que les blancs sont les mieux placés pour expliquer aux noirs comment ils doivent se, euh, se libérer, et euh, ainsi de suite. Bon, donc je lance quand même, après tout, Cécile qui dirige, donc elle n'a qu'à me couper, ce qui permet d'établir euh, un peu euh, d'inclusivité, un peu de... Pouvoir, le euh, contre-pouvoir euh, euh, féminin. Je joue sur les 200 mots regroupés. <rire> moi, je dis qu'elle me coupe. Euh, elle peut me couper le micro, mais euh, aussi euh, un camp, euh, une grande activiste féministe pour laquelle j'ai beaucoup de science, c'est la Nébi Solanas qui avait, euh, écrit le, qui avait fondé le STUN Society for Cutting Up la société pour coûter les hommes, et là ce n'était pas vraiment le côté de, de, de, de, de le euh, Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur les fritures, sur les fritures inclusives ben, C'est qu'en fait, il me semble que euh, la question n'est pas tant une question d'avoir un lieu que d'avoir une visibilité dans ce lieu, parce que après tout, dans l'écriture traditionnelle non inclusive, où le masculin l'emporte sur le féminin, les femmes sont néanmoins là. Par exemple, il y, a, il y a 99 femmes, il y a un homme, et on va devoir dire, ils sont tous présents. Donc la femme, les femmes sont bien là, elles sont même en majorité, mais on ne les voit pas. Donc, euh, la, la question ne me semble pas d'être là, ou non, mais d'être reconnu en tant que, euh, que présent, présente en l'occurrence, d'être reconnu comme euh, ayant un euh, réel euh, pouvoir. Alors, évidemment, les gens qui sont en politique inclusive protestent et, euh, et disent « Oui, mais tout ça, c'était que des jeux de mots et ce n'est pas, euh, pas essentiel. » Alors à l'instant, ils ont raison, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une volonté d'utiliser l'écriture inclusive pour masquer le fait que la domination des femmes reste bien euh, réelle. Donc il ne faut pas se contenter de l'écriture inclusive ou d'autres mesures inclusives. De, de façade, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une certaine utilité, et d'ailleurs quand on dit que ça n'a rien à voir, on oublie un peu qu'il y a un, des donc je ne vais pas vous comme j'ai dit, je crois que c'est au 16e ou au 17e siècle, qui expliquait contrairement à ce qu'on nous dit maintenant, oui mais c'est une convention, ça ne veut rien dire, que le masculin doit l'emporter sur le féminin, parce que quand même c'est le plus noble doit L'emporter sur le moins noble et les femmes, finalement, c'est accessoire. Bon, ça fait longtemps que je parle, je vais peut-être laisser la parole encore un truc. Ça me fait penser à un texte de Gustave Lebon, sociologue assez connu du début du XXe siècle, que j'ai lu un jour avec stupéfaction quand je faisais des recherches pour autre chose dans les vieux journaux à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et euh, Gustave Le Bon a expliqué qu'il euh, y avait une hiérarchie pour lui des, euh, des intelligences. Et donc l'intelligence supérieure, et c'était scientifiquement euh, prouvé, c'était euh, l'intelligence de l'homme blanc. Et euh, les femmes, même blanches, étaient euh, loin derrière et étaient à peine supérieures aux gorilles. Et il expliquait euh, très sérieusement qu'on frémit à penser au nombre d'êtres qui sont en liberté dans nos villes et dont l'intelligence est à peine supérieure à celle des gorilles. Euh, Donc ça c'est un bel exemple de non-inclusivité et au contraire d'exclusivité. l'exclusivité. C'est sûr qu'il ne pas par <rire> des pigeons. Non, il parle des femmes. Moi, la, la question de l'inclusion et euh... Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc, euh, sur la visibilité, en fait. Euh, je l'aperçois à travers, bon, je suis auteur de jeux de rôle, donc je l'aperçois à travers eh bien, tout ce qui est euh, la fantaisie, la science-fiction, et plus généralement la fiction tout court, dans laquelle euh, nos représentations, ce qu'on considère comme normales, voire attendues, sont tout sauf inclusives. Euh, inclusives, pardon. Je vais prendre des exemples assez courts, et puis parce que ça n'est qu'un petit bout de la lorgnette. Mais euh, typiquement, par exemple, si on prend deux phénomènes cinématographiques récents qui sont les derniers films des studios Marvel pour leur saga des Avengers, on a un film dont le personnage principal, s'appelle Dark est noir, et qui nous pas une culture de genre noir. Et on a un film, Captain Marvel, dont le personnage principal est une femme. Euh, qui a exactement tous les comportements que les héros masculins ont eu dans ce type de film ces 40 dernières années. Quand on voit Captain Marvel en action, elle a les punchlines, elle domine la situation, elle a exactement tous les comportements de, de ce que les héros masculins ont euh, depuis toujours dans les films d'action, on va dire. Sauf que comme c'est une femme, tout d'un coup, les gens se rendent compte que ça a un côté surréaliste. Je dire, nos héros euh, euh, des années 80-90, quand on voit des gens ben, comme Sylvester Stallone et, euh, et Arnold Schwarzenegger, le type de rôle qu'on leur proposait à l'époque, dans des films d'action, hein, c'était pareil, c'était des personnages qui contrôlaient la situation, qui subissaient des revers, mais qui avaient toujours la, la bonne réplique, qui avaient toujours la bonne chaîne, qui dominaient et qui finissaient par l'emporter. Captain Marvel fait exactement la même chose, mais un vagin. Voilà. Et ça, ça a choqué un certain nombre de gens. Et euh, dans les représentations, il euh, y a aussi autre chose. Bon, là, on parle un petit peu des femmes, mais on peut parler des personnes racisées, des personnes de couleur. Puisque par exemple, euh, que ce soit la fiction, le cinéma, la télé ou la musique, euh, quand on voit par exemple le milieu américain qui est un milieu extrêmement productif, je l'industrie de l'entertainment américaine est énorme. Il faut se rappeler que euh, toute une partie de ce qu'on voit sur les écrans qui vient des États-Unis, ça oublie les logiques de quotas. On sait qu'il euh, fallait qu'il y ait des personnages noirs, il fallait ceci, il fallait cela. Euh, on l'a oublié un petit peu, mais à une époque, quand la vieille série Star Trek est sortie, il euh, y avait un équipage de passerelles à bord duquel il y avait euh, un japonais, dont l'acteur, c'était un secret inventé depuis longtemps à l'époque, est homosexuel. Il euh, y avait un personnage russe, on était en pleine guerre froide. Il y avait un homme humain, un vulcain, et il y avait une femme noire. Et il y a un épisode où le capitaine Kirk et cette femme noire s'embrassent. Ça a déclenché à l'époque un tollé incroyable. Parce que les gens étaient restés à nous donner l'idée que, ok, on a des quotas, euh, d'accord, on voit un jaune, on voit un noir, enfin, une noire en l'occurrence, on voit une femme, ok, c'est bon, on a rempli les quotas. Là où Robin Berry avait été fort, c'est qu'il s'était sorti de la logique des quotas pour arriver à montrer autre chose et à montrer que ces personnages, ce n'est pas des faire valoir. C'est des personnages à part entière. Et j'ai terminé là-dessus. Euh, que ce soit euh, la femme, la personne de couleur, euh, ou même euh, la personne handicapée, ou la personne qui a une religion, euh, qui est minoritaire dans la société dans laquelle elle se trouve, on se retrouve euh, très souvent à catégoriser ces personnes par rapport à des représentations qui nous arrangent. Nous, puisque pour nous, toutes euh, ben, ces personnes, on va dire, elles représentent différentes formes de minorité. Pour nous, la norme, pour les gens comme moi, je veux dire ce qu'on appelle euh, typiquement euh, les mâles blancs hétérosexuels cisgenres, et en plus, il se trouve que je suis agnostique, donc je ne suis pas vraiment euh, opinion religieuse à hein, thé, on va dire, bon, ben, pour nous, la vie est belle. Euh, moi, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que les gens vont me juger sur ma couleur de peau. Je ne me pose pas la question est-ce que les gens vont me regarder dans mon insistant si je sors le soir dans la rue. Vous savez, c'est, je termine là-dessus, c'est la bonne des questions qu'on pose dans certains milieux féministes, on va voir une assemblée d'hommes, on leur dit quelles sont les stratégies que vous mettez en place si vous voulez sortir en centre-ville le samedi soir. Nous, hommes, bon, quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour sortir et passer une bonne soirée tranquille un samedi soir la réponse, c'est aucune. Posez la même question aux femmes, vous aurez une toute autre réponse, deux toutes autres réponses. Et du coup, je vais répondre à cette question parce qu'elle est assez, euh, en général, caractéristique. C'est fait qu'effectivement, à moi une même ville, une même classe sociale, un même univers, quelle stratégie je mets en place pour sortir le samedi soir là, Je ne sors pas le samedi soir si personne n'a prévu de me raccompagner. Et parfois c'est d'autres qui me raccompagne. Et donc on est donc toujours dans cette situation où on est censé tous vivre la même chose, mais en fait le monde est différent les uns, les uns par rapport aux autres. Donc on a parlé un petit peu des quotas, on a parlé un peu d'architecture, d'écriture, on va peut-être survoler ces sujets qui sont très débattus ailleurs et nous nous concentrer sur ce qu'on pourrait dire. Et les quotas déjà, finalement c'est pas mal. Déjà avoir des quotas ça oblige à prendre cette ration l'autre, c'est-à-dire que par exemple, si je suis, on pourrait pas de quitter les quotas aux écrivains, ça n'existe pas, mais on pourrait imaginer que ce qui se passe dans les séries américaines, il y a un truc qui s'est fait passer. C'est votre micro. Comment on peut l'éteindre Oui, on va voir les questions. Oui, on va les faire. Ah oui Ah bah, comment le. Oui, l'explosion. Donc en fait, l'idée des quotas, c'est, en série américaine, c'est un travail naturel. On pourrait imaginer que les écrivains se si donnent la peine de faire pareil, de se dire est-ce que dans les histoires j'ai euh, un peu de tout Mais l'idée des quotas, même, elle nous ramène à cette idée que chacun sa case et chacun son territoire. C'est-à-dire que si on se donne des quotas, il faut aussi les mélanger. L'exemple cité par Alo bon, est bon, c'est-à-dire le moment où euh, un, un homme en bras sur une femme, on mélange le territoire, c'est-à-dire on fait une vraie inclusion. C'est pas à dire, mais c'est mauvais jeu de mots. Et, et donc, la, la question, c'est à la fois donner à chacun une place, une case, mais mélanger les cases. Et ça, c'est un petit peu plus complexe, parce que ça oblige l'être humain à se mélanger. ce ne fait pas naturellement, il peut te. Enfin, il est plus facile de laisser la place à côté que de se lever et de laisser notre place. Et en écriture, dans le langage, en architecture, on peut utiliser des formes pour forcer les gens à. Ben, en, en fait, je, enfin, je m'exprime un petit peu mal. C'est-à-dire qu'en donnant des quotas, on a déjà forcé le créateur à donner des cadres. Et l'écriture, enfin, on ne peut pas forcer sans l'écriture. Donc si on remodèle notre écriture, on peut obliger l'écrivain, face à, à l'écriture, à, à se reposer des questions. C'est-à-dire, par exemple, si on neutralise un petit peu le genre, certains héros vont devenir indifféremment des héroïnes suivant la situation. Donc, on pourrait très bien imaginer un texte court. Ou, enfin, d'ailleurs, ça existe. Ou à l'issue du texte court, en utilisant assez bien l'écriture inclusive, on ne sait pas du tout le genre du personnage. Et en fait, on n'a pas besoin de le savoir. C'est assez caractéristique parce que il J'ai juste à une une parenthèse parce que je me suis rendue compte récemment de l'impact que le sexe, des genre, a dans la répartition. cest à moi, je me suis toujours imaginé un monde où, en dessous de la ceinture, en général, dans des pantalons ou des jupes. Personne, à part dans l'intimité, n'est censé savoir ce qu'on a, ce qu'on a, on a Et il y a deux petites choses, on va dire, par rapport à deux, deux personnes assez proches qui vont raconter leur expérience. C'est-à-dire que quand une personne se retrouve en relation avec une autre, donc une relation sentimentale avec une autre, la première question qu'on va lui enfin, poser, la première, assez vite dans la conversation, eh il va arriver l'histoire de est-ce que vous couchez ensemble Et déjà, enfin, coucher ensemble, je pense que. Non, le sexe, ça fait partie de l'intimité, ça ne regarde personne. Or, les gens sont habitués, si on parle d'une relation entre deux êtres humains, à demander « qu'est-ce qui se passe sous la ceinture ?». Déjà, c'est un petit peu particulier. Ça veut dire que la société va ben, un petit peu moins dans l'activité. Et la deuxième question, c'est quand on aborde les personnes transgenres, une personne annonce à son entourage qu'elle est transgenre pour faire part de son expérience et de son vécu. Et la question qui revient... Quasiment à 90 c'est oui, mais est-ce que tu vas te faire opérer Alors, être transgenre, c'est surtout, enfin, c'est surtout déjà un choix à l'intérieur, qu'est-ce que je me sens. Et c'est ensuite, c'est une, une démarche avec des hormones qui vont changer notre apparence. Et donc, presque la question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce que tu prends des hormones Est-ce que ça se passe bien Est-ce que tu vis bien Non, les personnes disent est-ce que tu vas te faire opérer Donc, quelque chose qui est sous le pantalon de la jupe que personne ne dira jamais, c'est la question. Qui intéresse le plus les gens. Donc, l'être humain est bâti avec des étiquettes, c'est-à-dire que même pour quelque chose d'aussi intime que le sexe, l'être humain veut nous mettre une étiquette. Qu'est-ce que tu as sur ton pantalon, sous ta jupe, alors que je ne le verrai jamais Donc, les êtres humains, les étiquettes, le langage, ça pose des étiquettes. L'architecture, ça pose des lieux. Je vais quelque part pour vivre à quelque chose et l'architecture pose des lieux. Donc, la vraie question de fond que je c'est Jusqu'où on pourrait pousser ça Parce qu'après tout on est tous un peu, on aime la fantaisie, on aime la science-fiction, et la science-fiction c'est prospecter. Jusqu'où pourrait-on pousser la langue ou les lieux pour nous obliger à accepter l'autre enfin, Et parfois aussi, d'ailleurs, les autres, on dira probablement là-dessus, aussi, on voit actuellement des lieux qui sont exclu, enfin, excluants, et comment on pourrait les chasser. Maintenant, je vais un peu passer la parole. Mais... Ah oui. Fonctionne ouais. mais Juste pour rebondir ce que, ce que tu viens de dire, là, on n'était plus dans l'inclusif, mais dans l'intrusif, en fait, avec les, les exemples que tu donnais. Donc oui, pour, pour l'architecture, il y a différentes... Euh, je ne suis pas un expert sujet, mais il y a différentes, pens différentes pensées sur euh, la façon de rendre les lieux plus, plus accueillants, plus, euh, plus inclusifs, que ce soit pour, euh, oui, pour les handicapés, pour les femmes, pour les animaux, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de méthodes différentes, mais on peut aussi penser au volet euh, à l'aspect complètement opposé, c'est-à-dire euh, l'architecture la moins inclusive. L'architecture, par exemple, euh, volontairement hostile, c'est-à-dire par exemple l'architecture anti-SDF. Il y a plein, plein de dispositifs anti-SDF comme, comme les banques qu'on peut voir euh, en dehors de cette université qui sont faits pour empêcher les gens de se reposer trop longtemps des dispositifs pour empêcher les gens de s'installer dans différents, différents lieux publics, ça c'est l'aspect opposé qu'on critique souvent à bonne raison, et qui, qui malheureusement est souvent de plus en plus fréquent et de plus en plus, plus, en plus employé par les municipalités pour rendre différents espaces moins accueillants tout simplement. Euh, par rapport à l'accès euh, à l'espace, euh, ce qu'il faut voir, c'est à nouveau qu'on retombe dans un principe normatif et hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une gestion de l'espace qui est normale, et on ne se pose pas la question de savoir si elle est convenable, ergonomique, pratique ou agréable pour tout un tas de gens. Je veux dire, euh, on est dans cette société qui à la fois... Euh, incite euh, les gens à se déplacer très souvent à pied pour leur santé, pour l'environnement, pour tout ce que vous voulez, et puis qui en même temps continue à perpétuer des injonctions en disant Mesdames, portez des talons, si possible des talons voilà. Donc, Je disais, euh, on se retrouve dans une société comme ça avec ce genre d'injonctions qui évoluent en parallèle et qui font que de toute façon... Euh, dans l'espace, il y a des catégories de gens qui, ont, qui sont systématiquement en fait en porte-à-faux. Il y a des catégories de gens, je vais juste enfoncer le clou, apparemment très dur, et des catégories de gens qui ont toujours tort, en fait. On a toujours tort parce qu'on a un fauteuil roulant, parce que les trottoirs ne sont pas forcément aménagés, parce que euh, les accès aux lieux publics, donc ils doivent pouvoir accueillir tout le monde, surtout dans un état comme le nôtre, qui est un état où, je veux dire, l doit être le garant d'une certaine neutralité, doit traiter avec équité et égalité tous ses citoyens. ben, euh, Moi, je travaille dans un lieu public, euh, et je connais plein de gens qui travaillent aussi dans des lieux publics. Il y a beaucoup de progrès à faire, ne serait-ce que pour tous les gens qui ont des soucis de mobilité. Sans si parler de ceux qui ont des handicaps physiques lourds. Ou sans parler, enfin, il y a tout un tas de formes de, dans l'espace, il y a tout un tas de choses que nous on considère comme acquises, comme parfaitement normales, et puis qui ne sont pas pour tout le monde. Et quand on se retrouve euh, à l'histoire des talons des dames, quand on regarde un petit peu les étapes des trottoirs de certaines villes quand on voit un petit peu comment sont faits certains, euh... bon, bah, Actuellement, en ce moment, par exemple, au Japon, il y a un certain nombre de femmes salariées qui euh, essaient de relever la tête en disant qu'ils ont un mouvement, en disant, bon, il ne faut plus nous obliger à porter des talons travail. C'est gênant, euh, ça nous cause des souffrances physiques, euh, c'est pas pratique, ainsi de suite. C'est, euh, alors je ne me rappelle plus le mot exact, mais c'est un jeu de mots entre chaussures et douleurs. Et c'est le monde mouvement. Bon, ben, c'est monté jusqu'au niveau de l'État japonais et un euh, ben, ministre, ministre des Affaires sociales japonais a répondu que tout ça c'était normal et que donc il n'était pas question qu'on en parle. Voilà. C'est ce genre de forme bah, d'exclusion, on va dire, ou en tout cas de hiérarchisation de, euh, des gens qui, est, euh, qui nourrit nos représentation. Enfin, je veux dire, on a une espèce de, de cercle vicieux. Là. La représentation crée la norme et la norme entretient la représentation. Tous hein. ceux qui ont étudié un petit peu la socio et tout ça, le savent depuis longtemps. Et euh, quand on regarde, tu parlais d'imaginaire civil, quand on regarde notre imaginaire, en tout cas l'imaginaire des, des artistes, et créatifs occidentaux, et ben on a du mal à sortir de ça. On a du mal à sortir d'un imaginaire où ben, la grande majorité des personnages et des situations décrites font encore appel à des personnages qui sont ben, essentiellement des hommes, quasiment tout le temps des hommes occidentaux, dans des sociétés qui obéissent davantage aux paradigmes occidentaux et aux langues occidentales qu'autre chose, et euh, qui sont tous ben, parfaitement euh, sains de corps, peut-être pas toujours d'esprit, mais ça, ça fait partie de leurs attendus psychologiques. Et voilà, on a peu de personnages euh, qui sont euh, handicapés, on a peu de personnages euh, qui sont euh, des personnages principaux féminins, avec euh, autre chose que c'est une femme mais qui joue le rôle d'un homme, parce que c'est un homme par contre, surtout dans les, dans les œuvres guitaristes voilà, des personnages qui sont des soldats, des gardiens, des officiers, des générales, etc. Voilà. Mais voilà, et d'ailleurs, ce si sont souvent des personnages décrits euh, par des hommes, par des auteurs, des créatifs hommes. Hein. Euh, La représentation des personnages euh, issus euh, d'autres couleurs, d'autres ethnies, d'autres religions est extrêmement minoritaire. Et surtout quand on se confronte, alors on, on est dans une situation paradoxale, on est capable d'accueillir sans problème euh, des Vulcains. Mais par contre, il n'est pas question qu'on ait des personnages musulmans, ou de couleur, ou transgenres. Ça, c'est euh, voilà, le personnage principal. Je parlais de Star Trek tout à l'heure, ce n'est pas pour porter au nu Star Trek, mais euh, Star Trek a été une série où on a eu voilà, le premier baiser à l'écran entre un homme euh, blanc et une femme noire, on a eu un capitaine de vaisseau noir, on a eu un capitaine de vaisseau femme, euh, on va peut-être probablement un jour avoir un capitaine de vaisseau non-humain, voilà. Mais euh, ça reste des exceptions. Et ces exceptions-là, euh, et j'ai terminé là-dessus parce que ça fait un moment que je monopolise la parole aussi. Je veux dire, si la fiction qui est censée nous sortir du réel ramène tous les gens à des représentations qui sont des représentations peut-être pas délibérément excluantes mais factuellement excluantes, mais on n'avance pas. Donc nous, les créatifs, les artistes, les... sans forcément devenir des militants, euh, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là sur quel genre de personnages on montre et est-ce que ces personnages qu'on montre sont des personnages dont on est capable de restituer l'authenticité et les spécificités. Parce que société, dans une société, en ce moment, c'est le mois des fiertés pour, pour tout un tas de gens qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas hétéro-normatives, Bon ben, qu'est-ce qu'on découvre que dans les gens, par exemple, qui sont homosexuels, qu il y en a qui sont hétéro Hétéropassing, hétéro ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens-là ont adopté des stratégies des modes de comportement qui fait qu'aux yeux de la société, la plupart du temps, on les prend pour des hétéros. Ce qui veut dire qu'ils invisibilisent, ils invisibilisent, pour diverses raisons, leur propre orientation sexuelle. On leur fiche, euh, on leur, on leur fiche la paix. Voilà. C'est ça aussi l'exclusion. C'est euh, c'est ce genre de choses-là. Je vais rebondir dessus parce que euh, ça me fait en hein, t'écoutant. Euh, on parle souvent quand on parle de minorités. Donc déjà les minorités on inclut les femmes, donc on a un petit problème. Parce que je sais pas on est 52% quand je suis sur la planète. Donc normalement, euh, la minorité, la première minorité humaine, c'est les hommes. Donc il y a toujours déjà ce problème. Et en général, quand on parle de minorité, on, on parle d'ethnie, de religion, peut handicap et ce qui me frappe, c'est que dans les minorités, on place aussi les différentes orientations sexuelles. Donc je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, les questions qu'on pose sur, que sur « qu'est-ce que tu sous la Et de la même manière, mais avec qui tu couches Parce qu'en fait, euh, se demander l'orientation sexuelle d'une personne, c'est de demander avec qui la baiser. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Parce que quand je rencontre quelqu'un, je propose un café, je lui demande si elle Star Trek ou Star Wars, euh, tout va bien. Les jugements pas elles quittent à coucher le soir. Et déjà, voilà, déjà on s'aperçoit que toute notre société est bâtie. Pourquoi enfin, Donc, Léo a repris tout à l'heure, en disant déjà, on passe, on fait, au lieu d'être dans l'inclusion, on est carrément dans l'intrusion. Enfin, déjà, pourquoi demande on aux gens leur orientation sexuelle Pourquoi sait-on l'orientation sexuelle des gens enfin, Donc, il y a vraiment y tout, enfin, toute une gamme de choses. À la fois, il y a des choses où il faut et puis il y a des choses où surtout il faudrait devenir, apprendre à être discret. Avec qui tu couches, ça ne me regarde pas. Et oh, donc encore moins du coup son genre, parce que non seulement tu dois dire avec qui t'as couché, mais qu'est-ce qu'il avait au moment où as couché, comme organe génitaux, super loin. Donc en fait il y a peut-être deux aspects, c'est à la fois partager notre espace et arrêter d'aller voir ce que tu fais dans le tien. Hein. J'aimerais vraiment qu'on pose la question. Voilà, c'est comment on amène l'humain à être prêt à partager sa part de gâteau, alors qu'il en a largement suffisamment, à partager son espace et à arrêter de se mêler de l'espace de l'autre. Alors c'est un petit peu ambigu, oui, puisqu'en fait, on partagez partager tous ensemble l'espace et du coup, mais il ne faut pas aller trop dans l'espace de l'autre. Donc c'est un petit peu un jeu intellectuel assez compliqué. Et qui rejoint aussi l'architecture, c'est-à-dire que pour que les gens se mélangent, il faut avoir des bancs pour s'asseoir. C'est bien de s'asseoir dans la vie et de partager avec nous. Sauf que on veut chasser les SDF, on veut pas qu'ils s'installent. Donc déjà on ne veut pas se mélanger à eux, ça. Et en plus on veut même pas se mélanger les uns aux autres, puisqu'on ne peut même pas s'asseoir. Comme... Et du coup comme Léo, ma mère. Tu... Oui. je non, je propose qu'on soit un peu plus inclusif avec le public, s'il y a des gens qui veulent intervenir ou poser des questions, ou réagir. Oui, pour revenir un peu à la science-fiction, euh, puisqu'on est quand même dans un festival plus ou moins de, de science-fiction là-dessus, euh, et pour moi, sur, sur une autre table de ronde euh, en même temps, il y a certaines œuvres de fiction, certains euh, romans ou cycles qui peuvent peut-être contribuer justement à euh, affaiblir la, la normativité que nous avons. Euh, alors, socialement, euh, que, encore un peu de en exprimant un désaccord avec Sibyl qui, qui disait nous humains nous avons tendance là ». si c'est nous humains qui avons tendance c'est quelque chose de complètement désespéré je crois que comme la invite quelqu'un du public c'est plutôt une question sociale et donc il ne faut pas il ne faut pas désespérer et donc, les, les œuvres, me semble-t-il, peuvent euh, nous inciter à, à voir autrement les, les rôles que nous, euh, que nous considérons comme euh, figés dans nos sociétés. Je pense éventuellement à deux, euh, deux cycles. D'une part, le cycle de la culture de Yann Lubanz, où euh, les personnages euh, changent très facilement. De, euh, de sexe, et dans le sexe qu'ils ont euh, éventuellement des, euh, des expériences euh, homosexuelles, où quelqu'un peut être tantôt mère, tantôt père, euh, et un autre cycle moins futuriste, un peu moins futuriste que celui de Yann bands parce que la culture, on ne sait pas trop comment ça se situe Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment dans le futur puisque euh, la, la terre ne fait pas partie de la culture. Ils nous ont, je n'ai pas lu le roman, mais j'en ai entendu parler le week-end dernier, dans l'un des, des, des romans de la culture, ils étudient la terre pour, pour savoir s'il nous inclut, justement, et ils décident que non vu notre état actuel, il vaut mieux que la terre ne soit pas incluse dans, dans la culture. Mais l'état d'avancement euh, scientifico-technologique, civilisationnel de la culture par rapport au nôtre est quand même vraiment très avancé. Quelque chose qui est un peu moins avancé, c'est le cycle des romans de Varley. Euh, je pense euh, à Jean de la Lune, mais il y en a deux ou trois autres qui se situent dans le, dans le même univers où, euh, là aussi, les, les personnages changent très facilement de, euh, de sexe et peuvent être tantôt hommes, tantôt femmes, sans que ça ne pose absolument de problème à personne. Et euh, les auteurs, en, mettant, en créant des romans euh, comme ça, peuvent euh, contribuer, comme a pu le faire, mais à un niveau supérieur à ce qu'il c'était euh, avant, comme a pu le faire Star Trek, à faire euh, évoluer les, euh, les représentations. Je vais revenir là, sur cette intervention qui est intéressante, alors sur deux points. c'est Demain, dans le programme, le matin, il y a un atelier d'écriture, où si vous êtes voilà, intéressé par cette question, je vous allez voir. Et l'après-midi, il y aura une intervention de l'Université des pluralités qui traite ces questions donc, ben, de la pluralité, donc de l'inclusion. Et. Euh, et du coup, euh, donc ça c'est le premier point, donc voilà comment. Et le deuxième point, c'était intéressant, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a sur la ceinture, c'est parce qu'en fait c'est un critère social. Je suis sortie avec une fille, t'as une fille qui m'intéresse. Et nous, artistes, notre rôle c'est de bâtir des héros, puisque, euh, enfin je veux dire, quand on raconte une histoire, le héros c'est le héros de l'histoire, et donc. Dans la société, chacun s'identifie comme héros de son histoire et doit va s'appliquer les critères qu'il a trouvé chez l'écho. Et donc, en tant qu'artiste, je pense qu'on a une forte responsabilité à bâtir de nouveaux échos. Il y a une fois quelqu'un qui me disait, euh, qui me parlait de sa particularité, qui me disait :« Voilà, enfin, euh, tu me dis que j tu m'aides à penser que j'appartiens à tel groupe, et effectivement, ce groupe m'appartient. Mais il me dit :« Mais moi, j'ai quoi comme écho À qui je m'identifie, à qui je me tourne. » Donc, je pense qu'il est très important que chacun d'entre nous, en tant qu'artistes, nous soyons chacun, on se dise comment je construis un héros pour lequel, enfin, qui va servir de modèle à quelqu'un qui vous se vanter. Parce que c'est important de se vanter, on a tous ben, un héros qui font mourir. Et face à, on va dire, un, un, un, un mâle blanc, ses genre, un hétérosexuel ordinaire qui vient se vanter. Et il a raison, il est heureux, il va euh, choper tel il est magnifique et tout. Être en capacité, soit, de se vanter. Par exemple, eh moi, je suis un romantique. Je n'ai changé personne hier et du coup, j'ai bien rempli ma soirée. Donc, et, enfin, je veux dire, c'est très important parce que euh, on s'aperçoit tous. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il va y avoir une différence. Si tu as passé ton samedi soir au boîte de nuit à lever une petite blonde, je pense que tu as plus de points sociaux que si tu as passé ton samedi soir tout seul devant ton film préféré. Or, lequel des deux a passé la meilleure soirée enfin, bon. Et du coup Game of Thrones a changé la donne si on a regardé Game of Thrones c'est bon, c'est acceptable et c'est vrai qu'il qu y a vraiment une différence d'imaginaire on parlera pas de nous c'est donc en fait voilà c'est nous en tant qu'écrivains c'est notre responsabilité de créer des locaux qui sont fiers de leur différence c'est vraiment envie de dire voilà de jeu de rôle, et j'ai envie de dire, en préparant des personnages très types dans son, son background, de mettre dans, dans le background pas de relations sentimentales, des relations sentimentales différentes, et à chacun de nous, et de s'emparer de ça aussi, et au public, aux gens, d'oser dans la vie de tous les jours dire « ah ben moi je suis pas comme toi, c'est pas évident, mais... et du coup moi je suis comme tel héros, tel héros qui vit sa vie de cette façon ». C'est vraiment une question qu'on doit tous se poser collectivement, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un modèle pour tous, à part que ce modèle. Euh, je veux dire, les Occidentaux, c'est la minorité, les hommes, c'est la minorité, les théorie je ne sais pas trop, je pas, pas de là-dessus. Enfin, on est d'accord que le modèle dominant est un modèle qui s'applique à personne, pas le euh, Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à un tas de gens qui disent mais à qui moi je peux me référer euh, si je veux un C'est exactement euh, la réaction qu'un certain nombre de gens sur Twitter ont eue à l'envers lorsque les films dont je parlais tout à l'heure sont sortis. Lorsque Black Panther est sorti, lorsque Captain Marvel est sorti, il y a un tas de gens qui ont dit enfin, enfin euh, mais, mais, mais, j'ai un personnage. Public connu de tous auquel okay je peux me référer. Je ne me prends pas pour ce personnage, mais je peux dire moi aussi j'ai un héros qui me ressemble. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas parce que je suis une femme ou un noir que forcément mon héros ça doit être une bombasse avec des gros seins ou celui qui est le premier à mourir euh, dans le casque. Voilà, Et oui, parce que c est, c est, c est un, c ça, ça nous fait rigoler postérieurement, mais. Pendant très longtemps, c'était un attendu cinématographique, il y a un noir dans le cast. c'est ben, forcément le premier qui meurt. D'ailleurs, il y a quelques cinéastes qui ont su en jouer, justement, euh, euh, et, et surprendre leur public. Et tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que tout à l'heure, on parlait de ce que, ce que vous disiez. Il y a eu un jeu vidéo il y a très longtemps, qui avait causé une petite surprise à l'époque. Parce que euh, c'est un personnage qui tue des vilains aliens, il est en armure et tout, et c'est dans les trois dernières secondes du jeu que le personnage enlève son casque et on comprend qu'on vient de jouer un personnage qui est une femme. Ce jeu s'appelle Metroid. Metroid a causé un lycéisme à l'époque juste pour ça. Et il s'est créé une fin de base autour de Metroid. Et donc, en fait, on sait que Samus, puisque c'est le nom de ce personnage, est une femme. Mais, un tas de gens jouaient à ce jeu, un tas d'hommes, parce que les jeux de vidéo à l'époque c'était encore essentiellement des garçons ou des hommes adultes qui y jouaient et dans les trois dernières secondes de jeu, tout d'un coup ils se rendent compte que bon ben bah non, tu n'as pas joué ce que tu imaginais, tu as joué une héroïne. Voilà. Donc la représentation elle peut évoluer, alors elle n'évoluera pas de façon dramatique du jour au lendemain, J'en viens aux milieu Américains parce que les Américains, justement, avec les histoires de quotas et de lutte, notamment au niveau ben euh, des, des personnes noires, euh, les Américains ont été confrontés à un tas de choses. Je veux dire, on s'est retrouvé quand même à une époque, là récemment, où la société américaine a porté au pouvoir un homme noir, où un tas de gens se sont dit, bah ben ça y est, les choses commencent à tourner. Là, là, là, là. Oui, et puis on a eu Black Lives Matter. On a eu un certain nombre d'hommes noirs désarmés, les mains sur la tête pour certains qui ont été filmés ce faisant en décembre par des flics blancs qui ont été complètement innocentés, quasiment tout le temps. Donc tout ça, et je vais m'arrêter là, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on essaie de faire évoluer les représentations, eh ben, on met en face d'un certain nombre d'entre nous, on se met en face à nous-mêmes le fait que ce qu'on considère comme normal n'est pas forcément. Et il y a un tas de gens, ben, ils n'arrivent pas à accepter ça. L'inclusion, malheureusement, ça implique aussi que, euh, oui, on veut que l'espace soit ouvert à tous, oui, on veut que l'imaginaire soit ouvert à tous, mais ça veut dire que des gens, eux, ne le voudront pas. Et quand euh, je parlais, je prenais l'exemple de Black Lives Matter parce que il y a des dizaines de citoyens américains noirs, sans armes, ne posant pas de menaces, qui se sont fait descendre par des personnes dépositaires d'autorité qui ont tout été Blanchi, le mauvais jeu de mots par excellence, ben, ça en dit donc quelque part sur les réactions qu'on peut avoir quand ce qu'on considère comme normal, quelqu'un veut le faire changer. Et euh, tu parlais tout à l'heure, tu as, as, as lancé là-dessus euh, la question sur ben, les bancs par exemple, qui ont été faits de manière à ce que les gens ne puissent pas s'allonger dessus, parce qu'on sait que qui s'allonge sur les bancs, hein, souvent, ben, ce sont les sans-domicile ou les ivrognes ou les sandomics fixes qui sont bien habillés, on peut être les deux. Résultat, qu'est-ce qu'on fait à force de mettre les sans On est à Nice par exemple, on a tous les parcs, tous les parcs publics sont fermés, les bancs sont de moins en moins économiques. Enfin, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là Ils vont dormir sous les porches des immeubles. Ils continuent à occuper l'espace public parce que la règle dit que l'espace public appartient à tout le monde, et on, essaie, on continue à essayer de les en exclure, de tout un tas de façons possibles. Ça c'est problématique. Alors, je, je reprends la parole. Pendant qu'il vient, je, je complète quand même rapidement. C'est bien qu'Ado soit revenu sur une nice parce que c'est bien de parler de Black Lives Matter, mais il n'y a pas que les Noirs qui se font descendre aux états unis Il y a aussi les bas qui Descendre par la police en France, dont le silence est le plus complet. Merci. Euh, je voulais juste parler de, de ces applications qui existent, euh, qui peuvent nous permettre de voir notre apparence au féminin, ou l'inverse, ou même d'avoir des oreilles de chat, une langue, euh, ce genre de choses. Est-ce que euh, les gens qui ont 10 ans, aujourd'hui, ou 14 ans, sont par un bel espoir en fait dans ce, ce sujet-là et, et qui vont complètement transformer euh, la perception de ce genre de choses en fait, euh, on sera peut-être attiré par vraiment une personne qui nous éveille une licorne quand on a 14 ans aujourd'hui et quand on a 24 euh, dans 10 ans et euh, sur le modèle de, de Captain Marvel, j'ai ce film moi aussi et, euh, alors là, peut-être que c'est ma part, hein, peut-être que c'est un cliché justement mais moi, le héros, je vois du jeu de rôle aussi et, je joue des personnages féminins de plus en plus, et particulièrement quand je joue euh, des super-héros, parce que pour moi justement le, la féminité c'est aussi euh, quelque chose de maternel, de protecteur, qui ça euh, un exemple qui est euh, vraiment c'est le héros euh, protecteur de l'humanité. Et euh, c'est un long exercice en fait de, de ramener la femme dans cette position euh, si bas et.. Euh, ça n'est plus opérant, je pense qu'on peut être vraiment optimiste, la vérité elle est, elle est restituée et on fera un gauche chemin, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le lendemain, il y a deux ans, enfin, on a eu tout le mouvement, le b et puis il y a, a l'avance et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on voit, voit On voit en Alabama et ailleurs qu'on a décidé que tout avortement serait criminel. Donc euh, voilà, action, réaction, malheureusement, le combat continue, tous les combats, d'ailleurs, continuent. C'est vrai qu'il y a Je vais rajouter, parce que je l'avais, enfin, donc, à l'autre quand on chasse les gens, ils vont dans les porches, sur les porches d'entrée, donc plus on fait, plus, enfin, on ferme les jardins où les gens ne dérangent personne et du coup ils se retrouvent dans les porches d'entrée, où là, peut exemple, on se dérange un petit peu, donc, à l'autre on chasse les gens et on fait encore plus de mal, c'est-à-dire qu'on crée des espaces, et donc là, ce que dit Ado, ces caractéristiques, c'est que franchement, moi, au moment de MeToo, j'étais vraiment heureuse, j'ai ressenti quelque chose de très fort, parce que la parole s'est autour de nous. Même moi, personnellement, j'ai pu parler à mes amis hommes de l'insécurité, de comment je me sentais, tout ça. On évoquait tout à l'heure le fait que fait une simple soir. Depuis MeToo, c'est encore plus facile de dire, excusez-moi, je veux bien venir à votre soirée, mais qui m'aura raccompagne Maintenant, Avant, j'avais toujours un peu honte. J'avais l'impression d'être la fille peureuse, débile, qui veut rater la soirée, qu'on dirait que c'est une excuse. Et je trouve que c'est plus facile pour moi de dire voilà, je, je... est-ce que tu peux me raccompagner Tout ça, je me sens beaucoup moins ridicule. Et tous, ça a été. Par enfin, moi, j'ai vraiment vécu ça comme un bon enfant de ma vie. Parce qu'en plus, j'appartiens. À... Tu as raison de souligner les jeunes, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose, on sent chez les jeunes. Donc moi, j'appartiens un peu à la nouvelle génération, c'est-à-dire cette génération encore euh, la soumise patriarcat. Enfin et, et, et tout m'a permis, je pense, voilà, au fil de mon âge, de dire « putain, ce qu'on a vécu, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien et on ne le vivra plus jamais ». Donc, il s'est libéré quelque chose, j'avais beaucoup, beaucoup d'espoir et là, on ouvre l'actualité on s'aperçoit eh que c'est la guerre contre les femmes qui est déclarée. C'est-à-dire qu'il y du tout c'est 2017, ça, mais en 2019, je ne me trompe pas. Donc en gros, en 2017, j'ai reçu le message, ça y est, enfin, ça y est, tu peux te libérer, tu peux avouer tes craintes, tu peux avouer ce que tu as subi sans, sans avoir peur d'être ridicule, de paraître peureuse ou timorée. Et deux ans plus tard, deux ans plus tard, on vient me déclarer la guerre. Ça, c'est important à dire, parce que je ne sais plus la situation qui tourne en ce moment et qui est important, c'est quand l'avortement la, est plus pénalisé que le viol, c'est que la guerre est déclarée aux femmes. Donc, nous, on vient, enfin, voilà, on vient de recevoir une déclaration de guerre, on avait enfin le droit de parler, du coup, on va devoir se taire, enfin, c'est ça, hein, une déclaration de guerre. Si tu comptes parler, tu vas voir comment on se tait. Et du coup, j'ai envie de dire, ben, ça devient encore plus important de prendre la parole, de continuer à écrire et de surtout, surtout pas lâcher la parole. Et surtout, euh, tout à l'heure, euh, toi tu as parlé du fait que par exemple, si on faisait un texte où on ne pouvait pas de gens, les gens vont dire euh, Ah ben c'est forcément un homme Et toi tu as évoqué le fait que dans le métroïde, eh ben, on joue, puis enfin, à la fin, c'est une femme. Et donc déjà, même ça, ça pourrait être un exercice. C'est-à-dire qu'on écrive beaucoup de manière le plus euh, indéfinissable possible. On fait lire le texte, et à la fin, quand la personne nous dit bah, c'est un homme, on dit Ah oui, et pourquoi oui, J'aime beaucoup aussi. Enfin, là, je rebondis surtout parce qu'il y a plusieurs choses. J'aime bien cette idée qu'en fait, bah, c'est vrai qu'un super-héros, ça devrait être une femme maternelle, parce que bah, la Terre, c'est une femme, en général, dans la représentation, elle est la mère. Et c'est vrai qu'après tout, Superman, c'est un petit peu ridicule que ce qu'on pense. Je vais y faire un gros cliché juste pour me faire plaisir. En général, quand un enfant a besoin d'une solution à un problème, il va voir sa mère, hein, il va voir son frère. Ce quest Ce avec <rire> Être... Vrai, Alors j'aimerais intervenir surtout sur ouais caméra. J'aimerais intervenir sur, bon, ouais, euh, euh, mmh. intervenir sur euh, la notion enfin le combat qu'il y a du coup entre entre euh, les, les, inclus, les inclusifs et les exclusifs euh, qui fait rage et euh, je vous avez mentionné laction réaction Et, euh, et c'est vraiment ça. c'est Du coup, il y a une action qui est sur de l'inclusion, ce qui est, on veut inclure euh, une bonne tendance sur l'inclusion. Et donc, du coup, il y a des personnes qui pour eux, bah, ils étaient bien commun, comme ils étaient dans leur, dans leur système, etc. qui et sont contre l'évolution. Et donc, ils vont réagir de l'avant. Et en effet, ça fait une guerre, etc. Mais, euh, une chose qu'on m'a appris quand j'ai eu ma, ma, ma fille, euh, pour les enfants, quand on a raison, ils ont un comportement qui n'est pas souhaitable. Euh, il faut trouver la, la, la manière de... de, de il bon, faut, faut essayer différentes manières, différentes choses pour faire évoluer le comportement. Et euh, on voit que nos actions fonctionnent au moment où l'enfant a des réactions les plus extrêmes et les plus vives, Et il faut perdurer à ce moment-là, parce que là, c'est le truc, il faut continuer jusqu'à ce que l'enfant comprenne que ça change rien et qu'il s'y adapte. Et malheureusement, alors c'est malheureux parce que les réactions sont très violentes et les conséquences néfastes pour des personnes, mais il faut continuer, comme ça, c'est que le combat marche, c'est que les actions... Et ont un effet. Il faut continuer, alors ça prend le temps parce que euh, c'est une société, c'est pas un enfant, mais euh, voilà, c'est déjà un retour très positif, malheureux, mais positif sur l'évolution que, que l'on a aujourd'hui. Ben, merci beaucoup parce que je ne sais pas si ça se vérifiera, mais en tout cas ton message porte beaucoup d'espoir parce que ce que tu nous dis, c'est en ce moment de violence qui pour nous on va dire est, est affreux, tu en train de nous dire justement que ça marche. Et ben, je trouve que c'est un très très bon message, surtout ça veut dire qu'on a trouvé la bonne porte et qu'il faut continuer à C'est quoi. C'est vraiment ça. Euh, on vient de passer une heure à bavoter, donc on peut euh, continuer ou s'arrêter là. Je voudrais savoir si quelqu'un souhaitait euh, intervenir. Comment dire Un petit mot de conclusion. Mais en fait, ton message, enfin, c'est pas mal pour conclure, c'est pour ça que du coup. C'est euh, ça, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, il y a une réaction. Il y a une réaction. Allez. Allez, conclusion. Il a raison, et c'est ce que je voulais dire aussi, euh, quand je suis intervenu, en fait, c'est. Euh... L'action qui est violente, ou en fait, c'est parce qu'on a on a blessé la tête, donc elle est en train de se débattre, mais, euh, mais on est sur le chemin. Je suis peut-être un peu moins optimiste sur cet aspect d'action par rapport à la mise en place d'avortements aux États-Unis, dans d'autres pays aussi. C'est pas directement une réaction en montée des droits des femmes et à tout. C'est plus ça peut-être un effet, mais c'est aussi largement l'aboutissement de la, la, la tendances profondes qui, qui durent depuis des années aux états unis et qui ont été permises avec euh, l'élection Trump et euh, l'élection de l'Union au Brésil, qui a aussi les remises en question à l'avortement, etc. Et C'est pas que la dame, là, au Texas, il y a un état où ils ont de la peine de mort pour l'avortement. Bon, dans ce cas-là, je, je vais finir, je quelque chose d'un peu plus optimiste. Mais je, je, vais, je vais essayer de parler fort, histoire que tout le monde puisse ouais. voir la, la pour compléter les deux très bons exemples de, de Jean-Luc en matière de littérature de, de science-fiction, il a parlé de Benz, il a parlé de parler, Je voulais citer une évolution qui était depuis les, les dangereuses visions de la nuit, où, euh, où, ouais, ouais, où sa dangereuse vision, c'était en fait euh, des Frank, des Spacers, dont le genre était de, euh, en fait de neutre. Et, et indéfinie tout au long de la nouvelle dangereuse Vision qu'il avait, qu avait écrite et sa belle de a beaucoup joué bien sûr sur ces thèmes-là dans, dans sa littérature et très récemment le cycle lancillaire de Tan Neki, euh, qui a euh, été un tour de force de la part du traducteur Patrick Marcel parce qu'en fait tout le long de, du cycle de, de, de, de la trilogie on ne sait pas si le, le héros principal a un genre quelconque féminin ou masculin et, et ça reste indéfini tout le long. Donc pas une histoire nouvelle, mais tout le long du cycle des, des, des, des trois romans. Donc il y, y a vraiment... Euh, on, on parlait de, de changements dans l'histoire, et les changements de sexe euh, ou, de, ou de genre dans le même, c'est d'en parler, sont, sont, étaient particulièrement impressionnant, Mais depuis Sturgeon, depuis Delany, on a aussi maintenant Anteki qui a joué avec ces avec thèmes-là dans les trucs. Merci beaucoup à tous, personne. Ben voilà, on va rester ça pour que Léo nous a un peu pêché notre sortie optimiste. Bon, il a beau des Merci à tous.